Demande 38 La corne d'abondance des trésors infinis La souveraineté de l'Esprit, de son âme et de son corps Béni sois-tu, Père bien-aimé Béni sois-tu, Mère bien-aimée Béni soit notre amour. Béni soit la souveraineté toute puissante de mon esprit. Béni soit sa paix. Béni soit la transparence de son âme. Béni soit la santé parfaite de son corps. Béni et sacré soit la vie, le corps, Béni soit l'eau pure, l'amour, béni soit la lumière, enfant du bain mère primordial, béni soit la loi, le savoir originel, béni soit la capacité d'agir librement, selon le respect de son cœur, pour chacun, pour tous, pour le meilleur et pour toujours. Merci